Bonjour. Dans le défi 2A, nous devions faire un carré de 40 cm de côté à Timio. Lorsqu'on regarde le code, on se rend compte qu'il y a certains blocs qui reviennent. En fait, il y a deux blocs, le bloc avance normalement et le bloc tourne à droite, qui reviennent quatre fois. Lorsque nous désirons faire faire des opérations qui se répètent à Timo, au lieu de les écrire, les écrire plusieurs fois, ce que nous pouvons faire, c'est aller dans Contrôle et utiliser un bloc qui s'appelle faire trois fois le 3 on peut l'ajuster pour le faire faire le nombre de fois qu'on veut donc dans un carré comme il y a quatre côtés identiques donc quatre opérations qui reviennent nous allons utiliser faire quatre fois la partie ici n'est plus utile la partie ici qui est avance et tourne donc ce qui va se répéter quatre fois on l'insère dans le bloc de répétition faire quatre fois, et on vient placer ce bloc-là qui remplace la série qui était là. Lors, donc, lorsque nous avons quelque chose à répéter plusieurs fois, au lieu d'être obligé de l'écrire plusieurs fois, une, deux, trois, quatre, vingt fois, nous pouvons simplement utiliser un bloc de répétition dans la section contrôle.